sont invités à quitter la rame. Est-ce que terminé Tout est sur passagers. Une copie à Samuel, c'est le deuxième enfant. et Il a grandi dans notre famille, au départ, comme un enfant qu'on croyait sans handicap. Hein, voilà Très turbulent, mais... Certains enfants sont turbulents, ne posaient pas plus de questions que ça. Et vers l'âge de 3 ans, ils parlait quand même quasiment pas. Il criait beaucoup. Et c'est un médecin qui nous a dit euh, d'aller faire des tests. Le jour où euh, l'ORL à Nancy euh, nous dit euh, euh, Bon ben bah voilà, votre fils, euh, bah, il est sourd donc euh, moi je l'ai reçu comme euh, euh, un message pour elle c'était évident c'est son métier elle envoie tous les jours d'accord euh, moi j'étais à des kilomètres de penser que notre fils était sourd euh, de naissance ça, ça ne m'avait pas traversé l'esprit dans la famille on n'en a pas un seul euh, il y avait peut-être un problème à résoudre avec ses oreilles puisqu'il nous avait parlé d'otite séreuse mais alors j'étais loin d'imaginer et alors là euh, moi j'ai été accablée complètement accablé. Au moment où je l'ai appris, j'ai eu l'impression que, euh, d'un seul coup, il y avait une vitre entre nous. Et, et ça, c'était très compliqué parce que finalement, je me disais, ben, tu peux lui parler autant que tu veux, évidemment qu'il est, il est, il effectue pas tes ordres parce qu'il euh, ne il comprend rien. Quoi. Les médecins, c'est clair. c'est euh, on met des aides auditives pour qu'il parle. Mais de toute façon, il aura toujours un déficit de l'audition, c'est clair, peut-être intellectuel aussi, on ne sait pas. Hein. Enfin, il ne réussira pas comme les autres, quoi. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que euh, ça soit très compliqué. Bon. Et, et donc, il a été appareillé tout de suite. A été une évidence au début mais pourvu qu'il parle c'était la clé de, de tous les problèmes selon nous hein. après j'ai bien compris que c'était pas que ça c'est vrai quand je reviens en arrière pour nous parler c'était une fois qu'il parle c'est bon comme certains disent une fois qu'il a des appareils il entend c'est bon il n'y a plus d'enfants de, sourds, là, il a des appareils. T'es venu chez deux. Il a appris à parler à l'orthophoniste quand il était petit et il continue. Et toi, comment t'as appris la langue des signes Au fur et à mesure euh, qu'il parle, mes parents, mon frère, ma soeur. Moi, je, je, je lui traduis en langue des signes, et lui, il comprend et, et il parle. Et toi, Samuel, pourquoi tu n'utilises pas la langue des signes euh, quand il te parle en langue des signes, ton frère Mais Parce que je vais être il ne connaît pas vraiment la langue des signes, donc si je lui parle en langue des signes, il n'y a rien à me tout, Donc j'ai besoin de lui parler. Au début, on pourrait aller voir n'importe quel magicien. On croit à tout, on est prêt à tout, à dépenser n'importe quelle somme. Euh, après, il euh, euh, y a des périodes où on renonce à tout. On ne sera jamais comme les autres, euh, tout est perdu, euh, la vie est horrible. Euh, et donc, pareil qu'un deuil, jusqu'à après, euh, dans la phase d'acceptation et dans la phase d'action. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, euh, bon bah on va relever nos manches et puis, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Au lycée, dans les Vosges, euh, sur le département, déjà, il n'existait rien du tout. Il y avait une autre solution, c'était euh, le mettre dans un institut spécialisé, loin du domicile, et on avait entendu parler des classes bilingues à Toulouse. C'est une langue, à part entière déjà, c'est important. Ce n'est pas un code, ce n'est pas un langage, c'est vraiment une langue. Elle n'a été reconnue comme langue que récemment, ça c'est vrai. Pour un enfant sourd, le français est une langue vraiment seconde. D'ailleurs, eux-mêmes disent, madame maternelle, c'est la langue des signes. Et ma langue seconde, c'est le français. Mon souhait était de pouvoir enseigner le français, mais dans la langue des sourds, pour qu'eux puissent mieux comprendre. Tous les, tous les à côté, toutes les finesses de la langue française, je pouvais leur transmettre par leur langue. Les élèves sourds ont beaucoup de problèmes pour écrire les temps en français écrit. En langue des signes, on va se propulser vers l'avant, si le, le futur va être placé à ce niveau-là du corps. Le passé sera placé en arrière. Euh, quelque chose qui est quotidien sera placé comme ça, Mettons, ça c'est lundi, tous les lundis, ça c'est lundi prochain, et ça c'est lundi dernier. Mais vous voyez, ce n'est pas le verbe, entre guillemets, l'action qui, euh, qui indique le futur, c'est la place du signe dans l'espace. Ce qui fait que pour nous élèves sourds, je vais à leur place, c'est très compliqué, euh, l'apprentissage des temps, parce que pour eux, on rajoute un petit mot, ça change tout, pour eux, c'est pas très important. Enfin, ils passent de quelque chose qui est spatial à, euh, à une langue qui est, qui est analytique, enfin, qui, qui se déroule sur la feuille, comme ça, sans, qui a peut-être moins de sens pour eux. <rires> qui ne connaissent pas la langue des signes, euh, quand euh, on, on vous explique que votre enfant va peut-être parler une autre langue qui n'est pas la, la vôtre, euh, automatiquement, on se dit mais euh, je ne pourrai jamais communiquer avec lui. Bon, C'est les, les premiers réflexes. Il n'y avait pas de crainte à avoir. Mais bon, au début, euh, on est novice. Un sourd qui regarde une personne entendante parler va comprendre que 30 ou 40% du message. Alors qu'en langue des signes, tout, tout est clair. Je pense qu'un enfant, un petit enfant, même s'il est dans une famille entendante, euh, tout petit, c'est essentiel qu'il apprenne la langue des signes, ou que les parents essaient de communiquer, même si ce n'est pas une langue des signes formidable, euh, que l'enfant comprenne en fait le monde qui l'entoure et puisse aussi créer, je pense, un imaginaire aussi. J'imagine un enfant sourd face à un adulte qui coralise, donc comme, il n'entend pas du tout le son, il voit juste des lèvres, peut-être un visage n'est pas naturel, parce que quand on a un articule, on n'est pas très naturel. J'imagine que la relation ou enfin, quelque chose qui doit manquer, j'imagine. Alors que si, même malheureusement, la maman essaie de faire le petit ourson, euh, je ne sais pas, la petite fille, euh, avec un, un visage, euh, l'enfant doit, doit, doit comprendre euh, et, et s'ouvrir, je pense, plus facilement. Il me semble que pour se structurer, pour grandir vraiment et être vraiment ben après, des adultes solides, ils en ont besoin. Le parcours spécifique LSF, qui existe à Bellevue, ce n'est pas une prise de position de l'établissement ou de l'institution, pour autant que je sache, disant la pratique LSF est meilleure ou moins bonne que la pratique organisation. On constate que c'est le choix de certaines familles, on répond à la demande. Oui, non, c'est rien, c'est juste pas approprié, surtout, je pense. Allez Donc ce qu'il va falloir faire, c'est marchand, euh, donc marchant, c'est vendu à un certain prix et non marchand, gratuit ou quasi gratuit. Et après couverture des coûts de service. On peut toucher des fruits, on peut toucher des légumes. Alors qu'un service, c'est immatériel parce qu'on ne peut pas le toucher. Ça n'a pas de représentation concrète. D'accord, Elisa Mais du coup les vêtements et ma et tout ça. Et eh oui, une robe tu peux la toucher, un manteau tu peux la toucher, c'est un bien. Donc je produis. Alors je produis quoi Là existe un groupe d'enfants sourds plus conséquent que ce qu'il a connu. Et ça, c'est quand même intéressant aussi d'avoir des interactions avec, euh, avec ses pères. C'est sûr que le handicap euh, ressort davantage si l'enfant euh, grandit. Peut-être dans une, dans une famille d'entendants. Il y a beaucoup, beaucoup de craintes dans une famille euh, de sourds. Au contraire, si c'est des enfants sourds, ils sont, sont bien plus heureux puisqu'ils vont pouvoir converser avec leur enfant euh, comme, comme n'importe quel parent. Et c'est sûr que du coup, euh, c'est peut-être plus compliqué pour un enfant sourd de grandir dans une famille d'entendants. Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres avantages quand même aussi, je ne sais pas. Je suis un adolescent comme tout le monde mais qui mal en dedans. Donc ça veut dire se mettre au sourd, pas trop en dedans. Donc c'est pas trop ma identité. Pour moi le sœurs c'était rare. Il y en avait quelques, un de mes régions mais rarement. Je veux dire rarement. Donc si plus entendant, plus c'est bien de quel monde je suis.